Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Une belle vidéo sur Matiti, Il y a eu une nouvelle mise à jour apparemment. Donc, désolé pour vraiment, euh, c'est ce vraiment vraiment très très dur pour moi. Et euh, bah, je peux pas vraiment, euh, voilà, euh, je peux pas vraiment, euh, pas vraiment euh, beaucoup euh, faire des vidéos. Euh, donc voilà. Donc là, on va aller sur Matiti, on va découvrir la mise à jour ensemble, les amis, parce que elle mise à elle est vraiment vraiment assez pareille a... Enfin moi d'après ce que j'ai entendu, c'est une valeur qui est pas mal. Donc on va voir ce que ça donne. en jeu. Waouh. Voilà. Comme j'ai un nouvel ordinateur, comme j'ai un nouveau setup, bah, du coup bah, maintenant mon truc mais, plus beaucoup on va dire. Euh, voilà. Euh, alors. Waouh. Oh. C'est quoi ce truc? Ouais les gars Moi les gars ça fait longtemps que je suis pas parti Matisse en plus. Attends, attends, attends, je vais prendre mon switch je pense. Donc dites-moi en commentaire vous avez combien de voitures sur ou combien de véhicules Donc moi en tout cas moi j'en ai Ouais moi j'en ai beaucoup. Parce que moi ça fait depuis la 2 que sur mais moi à la s moi je suis actif depuis la mais... Quand j'étais à la saison 2 sur ma PC, moi, les voitures, tout ça, les véhicules, je les achetais pas. Donc du coup, il y a des véhicules que j'ai ratés. Alors, donc le scoot, il n'est pas de la saison 2 en formation. Euh. Oh En fait, je crois qu'en fait, ça, ça, en fait, c'est parce que vous savez, c'est le cube. Il était dans l'ordre et tout et tout, il était bien placé et tout. Euh, et là, maintenant, en fait, il est. Des... Comme si vous savez, il y, y a une grosse boule qui est venue et qui a tout cassé voilà bah c'est pareil bah, c'est ce qui s'est passé peut-être après c'est des théories on sait pas qu'est-ce qui peut se passer ça se trouve les années on aura un événement en direct je sais pas après faire chapitre 2 plus un événement en direct euh, ça va être chaud mais je pense que euh, moi je pense qu'il y en a avec tout ce monde actuellement je pense qu'on peut en avoir un petit quand même. alors il y a des choses nouvelles ah là, les gars, il y a un truc, il y a, une, il y a une ouverture dans le bâtiment. Attends, faut aller voir ça. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bordel? Oui, oui, Waouh, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi les gars, c'est quoi ça? The hard arc Colliding, colliding, En gros, le monde est en train de s'effondrer, un truc comme ça, je crois ah les gars, c'est vraiment un événement, les gars, ça va être tout. Là, ce qui passe sur la tissue, grave les amis. C'est peut-être des là. Je vois que les... les gens... Euh, attendez. Votre soeur, regardez, la tempête, elle grandit enfin, là. Enfin, elle est plus grande ouais. qu'avant. Elle euh, est plus grande les... qu'avant. Donc, euh, franchement. Ah ouais, ouais, ouais. Les amis, aussi il y a un... Il se trouve un pitch en fait pour entrer dans le bunker. Euh, enfin, C'est un glitch que j'ai trouvé tout le temps. Apparemment dans le bunker il y a quelque chose. Je sais pas, je pense. Il oh, y a un truc. Faut aller voir, attendez. Euh, il y a un bug. Comme quoi on peut réagir. Putain. Merde. Ah mince attends, je vais respawn je vais respawn c'est chiant les gars comme ça c'est vraiment chiant oh là là polala oh c'est chiant la vérité c'est chiant euh quoi, je vais prendre mon et on va vite y aller comme ça bon, après il faut que je m'arrête sa vie on doit aller voir ce qu'il y a dans le charm Let's go Chez, euh, mon arc en aussi c'est le le la voiture là du la saison 6 la qu'ils avaient dit là voilà, ça là euh, non c'est pas là euh, c'était ah, bah, attends batten de supprimer je crois les euh... si ouais, les, les rewards de saison ah non c'est la ouais ouais je non c'est le dernier qu'on a vu là pour voiture volante alors Alors Alors les gars, demain c'est sérieux ouais. Et demain les gars il n'y a pas quoi Non ah, il y a pas quoi il faut quoi Voilà. allez va y voir Tiens vraiment que les amis m'ont bientôt Mais Franchement c'est ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait un an maintenant je crois, un an, et un an et demi Et euh, voilà Oh, bel endroit Il y a écrit quoi L'Oating Zone Oh il bon, y a trop d'informations dans la tête là. Euh, il y a trop de trucs. il y a trop de trucs. Le wedding zone, de veux là ici, il y a peut-être une zone de chargement Après, il y a un boss. Ça c'est ma théorie. Il y a un boss. genre une rends salle de boss. Et après, euh... et après, il euh... euh... y a bah après la salle de boss. Et là, du coup, il y a un portail. Et euh, quand on a battu le boss, il du pour eux les gars. Je vais vite vous montrer. Donc voilà. Attendez. Euh, Donc voilà. Bref, on a eu bien un peu vainqueur. Ouais, mais pourrais mettre ça la vidéo pas les attaquer sinon on a attaqué mais ok wow c'est quoi ce truc on a une sorte d'énergie ici wow regardez voir wow, c'est énorme ah ouais merci pour les 121 abonnés je trouve, les mais c'est quoi cette sorte d'énergie énorme là oh, c'est des câbles à t'aider aïe der la station est a été a enfin été fini enfin a été terminé quoi ok et sous une et sous surveillance je, ok ok je crois je je, je crains que que, que quelque que, que quelque chose approche non attends euh, je ouais c'est ça je crains que le pire reste à venir il ne reste plus beaucoup de temps je suis je... en vidéo putain Elle hein m'énerve Les euh, désolé, euh, bref, euh, voilà. En tout cas, euh, voilà. merci d'avoir assisté à ces vidéos. Franchement, euh, c'était une vidéo vraiment pas mal. Désolé, vraiment, pour les futures, euh, c'est tout. Voilà, comme les parents, parents qui rentrent dans, dans, dans ma chambre et tout, donc il faut forcément parce que, parce que je fais pas beaucoup de vidéos parce que parfois il y a mes parents qui me dérangent pendant que je fais une vidéo, donc c'est assez chiant. Euh, voilà, j'espère que Matisse Pro 2 arrivera très très bientôt une... même je ferai un live dès qu'à a Pro 2 je ferai un live mais pas avant j'attends d'avoir aussi assez d'abonnés pour faire des lives Et pour l'instant pas de live n'hésitez pas, dans 3 mois on ne trouvera pas un dans trois mois, dans trois mois il y aura... c'est pas genre il y aura une vidéo en trois mois là vraiment je vais essayer j'ai vais... dit je vais essayer hein. mais je vais essayer vraiment de... Bah, de faire beaucoup de vidéos à la fois et, et bah, franchement truc franchement si vous vraiment vous aimez le vous aimez mon contenu qui sort en relation voilà si vous vraiment vous aimez le contenu matin au vlog n'oubliez pas de vous abonner lâcher un like toujours polyder et euh, bon, à voilà. nous et voilà et, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt allez ciao